Pegasus est un sujet européen. L'entreprise israélienne NSO qui a conçu et qui vend ce logiciel de surveillance a déclaré qu'au moins 30% de ses clients est en Europe. Il serait assez confortable d'envisager le problème uniquement et exclusivement comme celui d'un espionnage chinois, d'un espionnage russe, d'interférences étrangères par des États autoritaires au-delà des mers. Mais la réalité, elle est tout autre. Et l'absence de réaction a été terrifiante par nos dirigeants. Le président de la République française lui-même surveillait des personnalités publiques en Allemagne, en Espagne, en Belgique, un gouvernement directement impliqué, celui de la Hongrie. Quel silence Et pourquoi Combien de services secrets, de polices européennes, de ministères de l'intérieur ont envisagé d'utiliser cet outil Combien d'achats ont été faits Combien ont fait des, des tentatives d'acquisition et combien de nos journalistes, de nos activistes, d'opposants politiques sont surveillés par leur propre gouvernement dans l'Union européenne